Bienvenue dans ce Flash Vidéo LibreOffice Calc. Notre feuille contient des commentaires dans plusieurs cellules. La commande Supprimer le commentaire n'est pas disponible pour une sélection multiple, même si la cellule courante contient un commentaire. Pour supprimer rapidement tous les commentaires sans devoir passer en revue chaque cellule, édition, copier, puis édition, collage spécial, sélection, tout cocher sauf commentaires.